Salut tout on se retrouve pour un nouvel épisode sur Good Game Empire. On est dans mon château principal. Euh, voilà, voilà, qui avance doucement, doucement. Je me suis fait brûler il y a quelques jours déjà. Euh, j'ai lancé ma tour de recherche qui fait partie des trucs importants à faire et j'ai Finalement débloqué, ah ben, j'ai encore débloqué des nouveaux trucs que, que je ne ferai pas parce que je les trouve pas très intéressant. Euh, j'ai finalement lancé le grenier, je ne sais plus du tout où il est là. Niveau, j'ai un niveau max. Bon maintenant il y a un niveau de plus mais il est tellement loin qu'on va dire que c'est le grenier niveau max à 80 000, ça a été le grenier niveau max pendant très longtemps. J'ai... Décidé de me lancer dans les mondes. Euh, il fallait forcément débloquer le monde de glace avant de débloquer le, les sables brûlants. Donc, euh, j'ai débloqué les deux. Et euh, je vois pas vraiment autant le monde de glace. Je m'en serais volontiers passé autant le monde de, des sables brûlants. Je trouve ça beaucoup trop intéressant pour m'en passer. J'ai continué à attaquer les îles pas mal. Et j'ai aussi commencé à attaquer les forteresses. Euh, donc les forteresses au sable j'ai fait une vidéo dédiée que je vous conseille sur ma chaîne euh, vous cherchez euh, rubis, euh, comment gagner des rubis sur Google Game Empire, Hydrolien euh, vous trouverez facilement et en même temps j'attaque Bérimond, j'ai toutes les attaques qui en même temps euh, le principe c'est d'attaquer des forteresses, j'envoie des unités super rapides du coup ça me prend euh, euh, 10-15 minutes euh, moins si jamais la forteresse est proche mais pour l'instant j'ai pas, de... pas une très bonne écurie, j'ai juste euh, du niveau 2 voilà, je me suis mis quelques décos. Visiblement, je suis en positif euh, en truc J'ai 800 soldats pour l'instant. C'est que des, que des très nuls. J'enverrai des défenseurs après. Enfin, des très nuls. Des très rapides euh, polyvalents. Qui me permettent d'attraper les forteresses. Mais du coup, si je me prends un fou de l'argent de mon niveau, je ne tiendrai pas. En théorie, on n'est pas censé attaquer les, les châteaux en bois des gens. Euh, je suis encore euh, à château bois sur les deux, les deux trucs. Il y en a un qui a fait le petit malin qui s'est dit tiens tiens lui il a des pH des points d'honneur et euh, on peut l'attaquer et, et il est mal défendu au glace évidemment j'ai même pas mes villages quoi que ce soit pour l'instant j'ai des fermes super nulles, mais je préfère monter le grenier à 80 000 et après monter quoi que ce soit Là, vous voyez les 107 soldats et je suis en négatif en nourriture bref euh, il va falloir attendre encore un peu pour que j'ai une défense potable au glace et au sable donc en théorie on est y... On est censé laisser se développer les gens. Lui, il n'a pas attendu. Il a tapé et il m'a pris euh, une centaine de pH, je crois. Euh, je crois que j'ai pas la bataille. Je vais pas gardé la bataille. Sauf si je remonte assez loin. Non. <rire> J'attaque trop et mes batailles sont arrivées. Donc j'ai déjà eu deux forteresses, euh, aujourd'hui exactement, qui rapportent 280 rubis. Donc, on peut arrondir à 300, c'est-à-dire qu'en... 3, un peu plus de 3 forteresses on fait 1000 rubis je ne gagne plus vraiment de rubis avec le personnage obscur donc je suis bien content d'avoir un, un truc pour remplacer euh, c'est la première fois que je tombe sur un enfin, c'est la deuxième fois que je tombe sur un 500 défenseurs aux étrangers donc on va en profiter pour l'attaquer depuis rouge muraille qui est mon nouvel avant-poste euh... On va mettre des mauvais devant et des meilleurs derrière. Parce que il y en a qui vont mourir sur les murs du fait qu'il y ait 2-3 défenseurs. Mais j'ai quand même pas très envie de mettre des engins pour une poignée de défenseurs comme ça. Ou alors je mets des mauvais engins on va dire. Euh, 9, ça fera 180. moins 180%. On va mettre des bannières du roi. Choc. Choc, je pense que ça me fera 30 000 ou 40 000 points de gloire, ce qui n'est pas ultra fort, mais ce qui est pas mal. Comme ça, en plus, vous avez l'opportunité de voir comment j'attaque. Je vais sûrement déjà montré dans d'autres vidéos, mais c'est la première que vous regardez, comme ça, vous saurez. Donc, je mets plein de bannières. Là, je mets des très bonnes bannières parce que je trouve ça... Oups, pas les bonnes. Parce que je trouve ça plus intéressant sur les, les étrangers bien défendus. On va mettre des, juste un soldat qui va mourir euh, sans faire de perte à l'ennemi de ce côté-là. Euh, tant qu'il n'y a pas énormément de défenseurs, ça vaut pas la peine de passer sur l'autre flanc, je trouve. Alors, une 9. Est-ce qu'on a leur équivalent euh, Ah, j'ai pas l'impression que j'ai le truc.. Euh, les béliers, j'ai pas ce qu'il faut pas grave, on va mettre des... Non, on va pas mettre de bélier. Ça fera un peu plus de pertes, mais c'est pas, pas tellement un souci. Hop, euh, voilà. On est parti. Euh, le commandant, j'ai mis mon meilleur commandant d'abord. sur un 80-80. Euh, obtentible... Enfin, qui était Obtensible au festival. Maintenant, il n'y a plus de festival pour les petits niveaux. J'espère que ça reviendra pour les petits niveaux qui vont suivre. Euh, qui est pas ultra bon, mais les 80-80. Et pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai. J'ai beaucoup longtemps hésité à acheter un commandant corbeau avec des rubis. Ça coûte quand même 14 000 rubis. Je me dis que maintenant, j'ai des trucs beaucoup plus intéressants. Autant avant le niveau 30, je montais doucement, je débloquais doucement les bâtiments rubis. Donc, j'avais rien de super utile. Maintenant, j'ai les boulangers au niveau 4 à faire partout. Euh, j'ai des écuries qu'il faudrait que je fasse dans les mondes. Surtout euh, sable. Et j'ai pas tellement de, de, de rubis pour ça. Voilà, voilà. Euh, sur l'invasion des corbeaux de sang, je suis 9e. Euh, comme euh, depuis depuis que j'ai débloqué les, les événements, je trouve, il y a toujours des gens qui font 2, voire trois fois plus que le maximum. Donc la place de top 1 est vraiment dure, dur dure dur à avoir. Et franchement, pour une gemme euh, de niveau 8... Bon, c'est bien mais je pense que ça n'en vaut pas la peine donc euh, je vais rester classé 9e et puis tant pis euh... voilà bah, je, généralement j'essaie de m'arrêter une fois que j'ai eu toutes les récompenses parce que après à moins d'être premier je peux pas je peux pas avoir un mieux voilà euh, je tourne un coup d'œil à mon nouvel avant poste je sais plus du tout si je l'avais à la dernière vidéo, je crois que oui. Euh, il n'a pas tellement changé, si ce n'est qu'il ne brûle plus, Après, quasiment plus maintenant. J'hésite encore à virer les, les fermes, mais je me dis que tant que je suis pas full déco, autant en profiter de ces plus 35 de nourriture. C'est vraiment très peu, 35, mais pourquoi retirer les fermes tout de suite alors que euh, je, je pourrais en avoir besoin voilà, surtout je me suis boosté mes granges avec des engins, objets de construction plus 1100 de production par heure. Du coup, je suis passé de j'ai moins de 4000 à 11000 de production. Je les ai tous mis là-dessus. Euh, ça s'enlève facilement, je crois. Ça coûte juste euh, 10 000. Voilà euh, pour l'instant, je les garde là-dessus. Peut-être que je les répartirai plus. Je préfère les avoir. avoir toute ma production de nourriture sur un avant-poste et tous mes soldats dans cet avant-poste là c'est plus simple pour gérer les attaques plutôt que d'avoir euh, trois avant-postes qui ont autant de soldats sachant que mes autres avant-postes ont suffisamment de... non c'est pas ça mes autres avant-postes fantomas enfin, euh, il a 2000 il a de quoi faire deux attaques à 1000 soldats et à Raluin, une attaque. Euh, bah, Peut-être parce qu'il y en a une qui est en chou. Je crois qu'ils ont tous les deux de quoi faire deux grosses attaques. Euh, voilà, j'attaque un peu mollement les étrangers parce que j'ai plus que des gros niveaux. Et, et les gros niveaux, euh, je... je me dis, il faudrait que j'ai les attaque avec des drapeaux. En même temps, j'ai pas envie de les attaquer avec des drapeaux parce qu'il faut que j'économise quand même un petit peu mes drapeaux. Et que j'ai plus tellement intérêt à faire plus de points maintenant que j'ai toutes les récompenses. Bref, voilà, j'attaque mollement. Euh, à Maurice l'île Maurice euh, je suis en chemin pour la décoration suivante je sais plus la combien c'est combien tième ce sera euh, j'ai gagné 1300 non 1 300 000 egg marine donc ça va être ma septième 7 si la, la logique si ma logique est bonne voilà les îles ça devient de plus en plus compliqué franchement j'ai limite hâte que ça se termine euh, pour pouvoir recommencer. Je sais qu'il va falloir que je reconstruise tout et j'ai pas. J'ai plus une foultitude de passe-temps. Je gagne seulement aux nomades. Euh, a... J'ai regardé dans les récompenses d'alliance et solo et les autres événements. Il y en a absolument aucune. Sauf peut-être les... les samouraïs, mais les samouraïs on les voit jamais donc. Euh... Je ne sais pas. Euh, je continue à attaquer les îles, de préférence pas défendues, mais ça devient super super dur de trouver. Euh des îles niveau 70, 80 et même niveau 60 ça devient de plus en plus dur je trouve beaucoup de niveau 60 euh, bien défendus mais 4000 d'aigues orageuses pour 200 soldats morts euh, je trouve que ça commence à faire cher donc euh, pour l'instant pour l'instant j'évite voilà on a à peu près fait le tour il reste Bérimon qu'on n'a pas abordé donc euh, je suis monté niveau 45 il euh, y a de jours me semble-t-il. Du coup, j'ai les bloqués en cours d'événement et j'ai décidé de m'élancer à fond parce que ça permet quand même de rapporter une grosse quantité de pièces. Euh, C'est rare qu'avec les... les étrangers comme événement actuel, je gagne des pièces. Je crois que je gagne un demi-million euh, alors que d'habitude je perds euh, quelques centaines de milliers. Euh... Voilà, j'attaque... Bériment, j'attaque je... avec une technique assez différente de beaucoup de joueurs. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats de mêlée, j'envoie mes soldats mêlée distance, je m'en fiche complètement. Et j'attaque à l'aveugle, euh, comme ça. Voilà. Et puis de temps en temps, je rajoute des petites échelles à griffes ou des trucs comme ça, si j'en ai. Hop. Et c'est parti. Ça prend très peu de temps, ça prend deux minutes à envoyer à la place de... 4 ou 5 minutes quand on a des mantelets. Et ça rapporte autant de points, euh, mais ça fait plus de pertes. Je fais à peu près 120 pertes euh, euh, sur les, les batailles contre les tours. Il y a aussi un joueur qui m'a attaqué... Euh... Ah, je suis trop bête, j'ai pas gardé la bataille. Il y a un joueur qui m'a attaqué à Bérimont. Il devait pas savoir que les batailles étaient interdites. Du coup, j'ai contré et... Euh... Et je voulais l'attaquer aussi le soir même, il l'a mal pris, je l'attaquais au Monde. Et il a réussi à se débrouiller pour qu'un niveau 70 de son alliance m'envoie un full assez impressionnant. Alors que j'avais juste rendu leurs règles et attaqué dans les règles, tout ça, tout ça. Et, et, et du coup, il y a eu un traité de signer entre son alliance et mon alliance. Bref, c'était quelque chose. J'espère que j'ai pas donné trop de travail aux diplomates de mon alliance euh, pour que le traité se fasse. Et limite, j'aurais préféré que le niveau 70, euh, il m'attaquait au, au sable, il arrivait en 5 minutes. Euh, j'aurais préféré que le niveau 70 la, la bataille du niveau 70 se fasse. Il aurait pris des ressources chez moi et tout, mais il aurait perdu genre une centaine de points d'honneur pour rien. Et moi, j'avais une attaque en route euh, vers le château du type en question. Bref, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le suivant. Euh, si vous avez des, des trucs que vous aimeriez voir en vidéo, n'hésitez pas. Je vais peut-être reprendre les tutos. On m'a conseillé de faire un tuto, euh, un tuto sur comment recruter des joueurs dans son alliance facilement. Quand on redébute une alliance, je pense pas qu'il y ait de technique. Très facile pour recruter des nouveaux joueurs qui soient actifs, qui soient forts et tout. Mais bon, bref, j'essaierai peut-être de vous comp compiler mes conseils dans une vidéo.